Bon, eh ben, on va commencer alors. Euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, merci d'être avec nous pour ce nouveau Lundi des Resses qui est euh, autour de, du livre de Bénédicte Vidaillé euh, « Pourquoi nous voulons tuer Greta les, Nos raisons inconscientes de détruire le monde. » Alors, euh, pour euh, discuter avec Bénédicte, Vincent euh, de Gaulle-Jacques est là. Euh, qui, il est le directeur de la collection Sociologie Clinique, euh, dans lequel le livre est paru. Alors, Bénédicte, vous êtes psychanalyste, professeur des universités à l'Université Paris-Est-Créteil. Euh, vous, vous faites partie de plusieurs comités de rédaction de revues, notamment publiées par R.S. Et vous êtes aussi militante écologique. Alors, vous allez nous dire pour qui et pourquoi vous avez écrit ce livre qui est très différent de ce que vous avez écrit précédemment. Bien, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être merci là. Euh, merci également à, à, à vous, Marie-Françoise, d'avoir soutenu avec enthousiasme l'apparition de ce livre. Et puis merci à, à Vincent euh, de Gaujac, directeur de la collection sociologie clinique chez, chez RS, euh, d'avoir accueilli mon livre et d'avoir euh, accepté d'être là euh, ce soir. Voilà, j'en suis, euh, suis vraiment très honorée. Donc, quelles étaient mes, mes intentions en écrivant ce, cet essai Pourquoi un livre de plus en lien avec la question écologique C'est vrai que c'est une question importante à poser puisqu'il y, y a beaucoup de choses qui, qui sortent. Alors, j'ai commencé à écrire ce livre parce que en tant que psychanalyste, mais aussi, et vous l'avez vous l'avez rappelé là, en tant que militante écologiste, donc très impliquée depuis une vingtaine d'années dans, dans des luttes locales dans la ville où j'habite, donc Lille. J'étais très étonnée par, par deux choses. Donc, la première, c'est que depuis maintenant des années et des années, nous sommes alertés euh, de manière euh, très claire, hein, incontestable, que euh, nous vivons vraiment un, un désastre écologique et que ce désastre euh, est en train de nous emporter. Et pourtant, rien ne change vraiment. Hein, et plus nous recevons d'informations qui euh, objectivent l'ampleur de ce qui est à l'œuvre, alors que ce soit sur le réchauffement climatique, sur l'extinction massive des espèces, sur le piège des ressources naturelles, sur les pollutions en tout genre, etc. etc. Plus nous voyons que notre société techno-industrielle fait des ravages écologiques, moins nous sommes prêts à y renoncer. Donc, nous voulons continuer à croire à la fable de telle ou telle invention technologique qui serait susceptible de nous sauver et surtout, nous continuons d'ignorer le danger. Et alors, j'avais déjà, déjà été frappée par ça, mais je, je l'ai été d'autant plus qu'avec euh, la gestion de la pandémie de Covid, on a vu qu'au contraire, dans ce domaine, on était capable de mobiliser des moyens absolument colossaux, de changer nos comportements, d'accepter des décisions politiques totalement inimaginables, et ce, dans le monde entier et à une vitesse remarquable. Donc ma question, c'était pourquoi dans ce domaine précisément, donc celui de, de l'écologie, est-on incapable de réagir face à un danger qui, bon, en fait, est pourtant quand même bien plus grave que la pandémie de, de Covid et qui menace l'ensemble de la vie sur Terre, hein c'est-à-dire à la fois la vie humaine, mais aussi la vie non humaine. Et face à cette question, il m'a semblé que la psychanalyse pouvait être utile, pouvait justement avoir, apporter quelque chose de, de singulier pour comprendre ce qui se joue psychiquement dans euh, non seulement cette absence de, de réaction, cette apathie, mais aussi dans le fait de continuer à produire le désastre, alors même que nous sommes conscients de euh, ce qui se passe. C'est-à-dire que, en fait, nous savons, hein, et là quand, quand je dis ça, je suis très loin de ceux euh, qui nous disent euh, que euh, oh là là, les puissants, les dominants nous ont caché la vérité. Euh, à nous, petites gens, ignorants, et il faut absolument que euh, nous soyons exposés à la vérité pour que nous puissions changer. Hein. Un, un exemple de ça, c'est Fred Vargas qui avait sorti un, un livre il y, a, il y a deux ou trois ans qui était vraiment dans, sur ce, sur ce ton là euh, Voilà, Moi, ce n'est pas du tout ma position. Hein. Eh bien non, euh, ma chère Fred, nous savons, et justement, ce qui est à comprendre, c'est pourquoi alors même que nous savons, nous continuons de euh, participer à la production du désastre. Et là, bien sûr, euh, la psychanalyse est, est pertinente, et j'y reviendrai hein, juste après, mais euh, bon, si, si vous m'écoutez en ce moment, c'est quand même que la, la psychanalyse vous, vous intéresse, au moins un peu. Et vous savez qu'en psychanalyse, la, la répétition d'un comportement, surtout lorsqu'il est mortifère, signe quelque chose du côté de l'inconscient. Donc, ce n'est pas... Pour moi, au niveau euh, conscient, qu'il faut chercher à, à comprendre, puisque nous savons, nous sommes au courant, mais c'est bien au niveau des processus psychiques inconscients qui nous conduisent à ignorer dans les faits ce dont nous sommes pourtant tout à fait informés. Voilà, donc j'ai cherché du, du côté de la psychanalyse, et alors là, la deuxième chose qui m'a euh, intriguée et qui m'a incité à, à écrire ce livre, c'est que euh, je me suis rendu compte qu'il n'y avait quasiment rien. Alors, pas tout à fait rien quand même. Il faut, il faut rendre hommage à un article précurseur de, du psychanalyste américain Harold Sears en 1972. Au passage, vous devez savoir que 1972, c'est une date importante justement dans le domaine de, de l'environnement et de l'écologie avec le, le fameux rapport Meadows sur les limites de la croissance. Mais c'est aussi euh, les années 70 c'est une période de contestation avec le mouvement de la contre-culture aux, aux États-Unis, donc qui remet en question la société techno-industrielle. Euh, et donc en 1972, hein, à cette période quand même très, très particulière, Harold Sears, qui est un psychanalyste américain, euh, souligne, euh, et là je, je le lis, il souligne que euh, la crise écologique constituant la plus grande menace à laquelle l'humanité ait jamais eu à se confronter collectivement, au-delà même de celle d'une guerre nucléaire, un problème si stupéfiant devrait mobiliser les efforts des scientifiques de toutes les disciplines pertinentes dans ce cadre. Et ensuite, il, il s'étonnait de l'absence totale de littérature psychanalytique à, à ce sujet, bien que les psychanalystes, justement, s'intéressent à, à l'influence des processus inconscients sur le, le comportement humain. et il soulignait alors ça, ça m'avait beaucoup amusé quand, quand j'avais lu ça parce que finalement il disait euh, à son époque qu'un euh, psychanalyste qui euh, aurait montré un trop grand intérêt pour, pour ce sujet, le sujet d'écologie et donc de pourquoi en fait ses contemporains ne, ne faisaient rien face à ce, ce danger euh, extrême, et eh bien aurait risqué d'être taxé de fou, euh, de totalement psychotique par ses collègues. Et donc je me suis dit quand, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon ça va, j'ai quand même on a un peu évolué, c'est-à-dire on ne va pas me taxer de, de folle, mais ceci dit, euh, au départ, je n'ai pas forcément rencontré beaucoup de, en fait euh, dans le milieu psychanalytique, ce qui est en train de changer euh, maintenant que le, le livre est, est écrit. Voilà, donc ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est explorer les racines inconscientes de l'obstination humaine à produire euh, le désastre écologique et euh, évidemment on peut se poser la question mais justement pourquoi la psychanalyse hein pourquoi qu'est-ce qu'elle apporte puisque comme je le disais avant elle ne s'est pas intéressée directement à à ce sujet et euh, eh bien ce qu'elle apporte c'est une manière très particulière de d'aborder le, le psychisme humain euh, et une manière très différente de ce qu'on trouve alors par exemple dans cette branche de la psychologie que, que vous devez connaître qui s'appelle l'écopsychologie qui s'intéresse spécifiquement aux relations de, de l'homme à la nature, et qui avance que finalement les gens euh, seraient apathiques parce qu'ils seraient terriblement angoissés par la, la réalité insupportable de ce qui nous arrive. Donc ça c'est le concept déco anxiété euh, parce qu'ils chercheraient à éviter la douleur, euh, le désespoir, la culpabilité. Le sentiment d'impuissance, euh, voire même euh, qu'ils seraient atteints d'une mélancolie environnementale, voilà qui les empêcherait d'agir. Alors, moi, je, je trouve que c'est. J'ai trouvé que ces explications, bon, même si elles, sont, elles ne sont pas inintéressantes, hein, je ne les, les rejette pas en bloc, mais bon, il me semblait qu'elles ne collaient pas euh, trop euh, avec certaines données cliniques. Juste un petit exemple qui m'avait amusée, c'est. Euh, j'avais un patient qui devait affronter une situation sociale qui l'angoissait beaucoup et qui avait déclaré en séance qu'il avait réussi à se calmer un peu en allant lire le dernier rapport du GIEC et en disant « c'est tellement horrible que ça m'a aidé à relativiser ma situation bon, ». C'était quand même un peu intriguant parce qu'une telle lecture aurait pu l'angoisser terriblement si on est dans le paradigme justement de l'éco-psychologie et en fait… Ce n'était pas du tout le cas. C'était peut-être parce qu'elle l'angoissait terriblement, elle semblait paradoxalement le, le calmer. Bon, c'est un petit exemple, mais c'est juste pour attirer l'attention sur le fait que, justement, en psychanalyse, on, on, on va être à l'affût de ce genre d'exemple de, qui montre quand même au moins une ambivalence, euh, une étrangeté quand même, et euh, voir... Euh, un côté obscur euh, à l'œuvre dans, dans cette remarque de, de, de ce patient. Et donc, mon hypothèse, c'est ce que je développe dans, dans le livre, c'est que nous prenons une part beaucoup plus active au désastre que nous pourrions même être remue par un, un désir de désastre. Et donc, c'est notre implication subjective dans le processus qu'il faut comprendre, euh, notre complicité inconsciente avec le système qui a provoqué cette situation. Et juste, je termine, mais vous entendez bien que je dis « nous », c'est-à-dire que je fais l'hypothèse que chacun d'entre nous est concerné de manière très intime par la production de ce désastre, même si évidemment il y a des causalités structurelles, économiques, politiques, etc., qui jouent aussi un rôle essentiel. Mais moi, ma question dans ce livre, c'est qu'est-ce qui en nous, finalement, qu'est-ce qui nous rend com subjectivement complices de ce qui se passe au plan écologique Donc en fait, c'est un, un, un livre qui s'adresse vraiment à chacun, à chacun d'entre nous. Merci Bénédicte. Alors d'abord, je vais faire des compliments parce que vraiment, c'est un livre puissant, je trouve, qui, est, qui éclaire bien les choses, qui est très bien documenté euh, et qui éclaire tous ces, tous ces enjeux écologiques, hein, qui, qui pose une question centrale sur les contradictions de l'humain ou de l'humanité. Alors, ça, on va revenir sur cette question de quel nous s'agit-il euh, et qui, qui, qui, tu éclaires cette, ce sentiment hein, qu'on a d'impuissance, d'incapacité à réagir face à une catastrophe annoncée et nous étions, il y a une phrase hein, habituelle nous étions au bord de l'abîme et on est en train de faire un grand pas en avant et donc tu, tu, tu montres bien cette contradiction qui, qui nous, à la fois nous angoisse et, et effectivement euh, des, à la fois objectivement et subjectivement. Alors, l'autre euh, chose, c'est que tu, tu, tu te réfères à Edbert Marcuse hein, qui disait dans Héros et civilisation, les frontières traditionnelles entre la psychologie et la philosophie sociale et politique sont devenues caduques à cause de la condition de l'homme à l'époque actuelle. Il écrivait ça quand même il y a 50 ans, hein, plus même. Par conséquent, des problèmes psychologiques se transforment en problèmes politiques. Et il précisait que la théorie freudienne est dans sa substance même sociologique, elle est en profondeur une théorie sociale. Alors, Évidemment, moi, ça me fait plaisir que tu cites Marcuse, et tu ajoutes, il n'est donc pas étonnant que ce livre, qui pense des questions sociales, politiques et culturelles essentielles à partir de la psychanalyse, soit accueilli dans une collection de sociologie clinique. » Donc te dire combien, effectivement, hein, je suis bien dans cette euh, optique-là hein, de dépasser les barrières traditionnelles entre les disciplines pour essayer de comprendre l'hypermodernité, euh, notre société complexe et des questions comme celle-là. Et vraiment, ton livre est agréable parce qu'il est à la fois très fouillé, très, et il rentre dans cette complexité et en même temps, il se lit, euh, euh, il se lit très facilement, j'allais dire comme un roman policier, c'est comme si tu menais une enquête en fait. Hein, pour répondre à une énigme, l'énigme que tu as bien présentée là et, et que, que, avec des arguments qui, qui, font, qui sont, je trouve, très, très éclairants. Alors, j'ai trois questions. La première, c'est, tu stipules donc les, alors chez l'homme, euh, les hommes, euh, un désir de violence et de puissance vis-à-vis -vis de la nature Claude Lévi-Strauss l'avait dit bien hein, sur « De quel droit les hommes s'arrogent le droit de vie et de mort sur les autres espèces ?» Et je pense que ça, c'est une, une vraie question hein, qui nous taronne et ça fait longtemps qu'elle est là. Et on voit bien d'ailleurs hein, dans d'autres milieux anthropologiques, je pense aux, aux, aux, aux autochtones dans les Amériques, etc., ils ont des textes absolument magnifiques sur le rapport à la nature et la réciprocité qu'on doit avoir et donc qui s'est un peu brisé, en particulier avec la domination, euh, bon, alors la domination du capitalisme, la domination d'une de, hein, de, de, conception dans laquelle l'homme s'arroge le droit effectivement de vie et de mort sur la nature. Alors on peut comprendre hein, les précautions, euh, comment les hommes ont voulu être moins dépendants par rapport à la nature, face aux famines, euh, ben, face aux tremblements de terre, si je vois ce qui se passe aujourd'hui, face au froid, aux canicules, etc. On comprend aussi comment le capitalisme encourage des processus d'exploitation sans limite des ressources existantes. Mais tu postiles qu'il y a aussi un désir de destruction environnementale, de tu viens d'en parler au plus profond de nos inconscients. Alors tu, tu te réfères là à la pulsion de mort, mais est-ce que la pulsion de mort, ce n'est pas une, une hypothèse qui est, qui est en même temps Fragile parce que trop facile. Hein, C'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose, effectivement, qui serait destructeur au cœur de l'humain. Ça, on en peut en voir les conséquences tout le temps. Mais est-ce qu'on peut en faire un déterminant Et là, j'interroge ce nous, ce nous, parce que euh, est-ce que c'est, tu, tu l'as tu répété tout à l'heure, c'est au cœur hein, du, de l'intrapsychique, de l'inconscient. Et en même temps, par rapport à ça, on voit des gens qui sont. Euh, allégre, je dirais, qui détruisent avec allégresse sans se poser trop de questions, et d'autres comme toi et bien d'autres qui se mobilisent pour que ça cesse. Et donc derrière le « nous » dont tu parles, hein, les hommes, les humains, etc., qu'est-ce qui fait qu'il y a cette différence entre ceux qui se battent aux côtés de Greta et bien d'autres et ceux qui sont, semblent beaucoup moins insouciants, et même dans ton titre, hein, qui ont la haine de ceux qui défendent une position écologique et autre. Alors, Je ne vais pas forcément insister sur le, la différence. Moi, moi je, me, je, me mets, je me mets dans l'eau, dans le sens où je pense qu'on a vraiment intérêt à garder en face, en fait, ce qui est en tant qu'être humain, dans la culture dans laquelle on est, c'est-à-dire la culture occidentale, technoscientifique et industrielle. Euh, Qu'est-ce qui fait quand même que euh, euh, on a ce, ce, euh, ce comportement vis-à-vis de -vis la nature Et donc moi, en effet, je postule qu'on a un désir de destruction environnementale, euh, dont les sources. Alors, je, je, je vois plusieurs sources à ce désir de destruction en, en, environnementale. La première chose, donc là, je m'appuie sur, sur Freud, c'est que Freud, en fait, il insiste sur quelque chose que je trouve extrêmement intéressant qui caractérise l'être humain, c'est que c'est vraiment comme, euh, c'est une caractéristique euh, chez l'homme et qu'on ne trouve pas dans les autres espèces animales, c'est que l'être humain, il est vraiment en état de ce que, quand il naît, en état de ce que Freud appelle « Hilfslosigkeit euh, », c'est une détresse profonde, un état d'impuissance absolue. Euh, et donc, euh, le caractère illimité de cette détresse infantile devient, euh, dans la théorie freudienne, vraiment un fondement de la vie psychique. Et pour Freud, la nature, alors la nature, euh, pour Freud, c est, c est, ce sont deux choses. Ce sont euh, à la fois euh, ce sont des forces toutes puissantes du monde extérieur qui nous menacent de mort. Tu parles des tremblements de terre, par exemple, mais c'est euh, voilà, cette puissance là à laquelle on, on, est, on est soumis quand, quand on est face à la nature. Mais la nature, pour Freud, c'est aussi la nature euh, interne, interne c'est-à-dire la nature biologique liée au fait qu'on a un corps, ce qui nous rend souffrants et mortels. Et donc, pour lui, la nature, que ce soit, qu soit extérieure ou intérieure, finalement, elle nous ramène à cet état de détresse insupportable qui est propre à l'être humain lorsqu'il naît. Donc, la nature, elle fait expérimenter à l'homme en fait son insupportable fragilité. Et ça, Freud le développe dans, dans plusieurs textes, par dans « Totem et tabou » en 1913, dans l'avenir d'une illusion en 1927, et ça culmine dans un texte qui est écrit à la fin de sa vie, pas tout à fait à la fin, mais quand même vraiment à quelques années de sa mort, c'est « Malaise dans la culture », un célèbre texte de 1929, où il nous dit que cette angoisse devant la nature est un moteur puissant du développement culturel de l'humanité, mais que cette angoisse Continue d'agir, en fait, quel que soit le niveau culturel atteint. Donc là, on est loin d'une mère nature qui serait envisagée a priori comme bonne et productrice, dont nous ferions intimement partie dans notre culture, et as bien, tu as bien fait d'insister sur le fait que là, on résonne quand même dans le cadre de la culture occidentale et qu'on ne trouve pas du tout ce rapport à la nature chez des peuples plus, plus anciens, ou voilà. mais dans notre culture, la nature, elle est vécue fantasmatiquement comme une source de menace capable de nous annihiler. Donc une nature dangereuse et effrayante. Alors maintenant, si on essaie de préciser un peu ce qui nous angoisse dans, dans la nature, c'est précisément son caractère vivant. J'aurais peut-être d'ailleurs dû commencer par là, finalement, qu qu'est-ce qu que la nature Alors il y, a, il y a plein de définitions. Alors, moi, j'en ai, ai choisi une que je, qui m'a beaucoup parlé, c'est celle de, de François Terrasson, qui était maître de conférence au, au Muséum national d'histoire naturelle qui était un anthropologue donc qui étudiait le rapport qu'entretient l'homme avec la nature dans, dans différentes cultures, et qui résumait les choses ainsi. Il disait, de manière assez universelle, finalement, l'homme expérimente la nature comme ce qui fonctionne en dehors de sa volonté, en dehors de son intervention. Donc, la, la nature, c'est ce qui est là, que nous y soyons ou pas. Ce sont des espaces qui fonctionnent sans l'homme, c'est… C'est le vent qui souffle où il veut, c'est le ciel étoilé, c'est euh, la mer avec ses flux et ses reflux, ce sont euh, des arbres, des friches, euh, voilà, qu'on sent euh, sauvages, libres, non contrôlés ni, ni maîtrisés par l'homme. Donc, si la nature et ce qui existe sont nous, tout à son contact nous renvoie à notre petitesse, à notre insignifiance. Finalement, ce monde n'a pas besoin de nous. Hein. Donc d'abord, c'est une claque à notre narcissisme. Mais moi, je propose d'aller plus loin que, que ça, c'est que non seulement la nature existe sans nous, mais en plus, elle se développe sans nous. Et euh, étymologiquement, euh, souvenons-nous que la nature, donc natura, ça signifie proprement le fait de naître, l'action de, de faire naître. Et donc, ce qui caractérise le vivant, c'est son autonomie, euh, c'est sa capacité à naître et à se développer en dehors de notre contrôle. Donc, on pourrait dire que l'autonomie du vivant, son imprévisibilité, le rend vraiment radicalement étranger, autre, alien. Et mon hypothèse, c'est que c'est précisément ça qui génère sa charge d'angoisse insupportable. Et je développe beaucoup d'exemples dans, dans mon livre. Alors, d'exemples un petit peu euh, extrêmes, comme par exemple la science-fiction qu'on appelle la science-fiction horrifique. Et il euh, y a un film que vous avez certainement tous vu qui, euh, donc, justement, il s'appelle Alien, le huitième passager, donc de Ridley Scott, euh, un, un film de, de 1979 qui a eu un très grand succès, qui met en scène, enfin en tout cas c'est comme ça que j'interprète, qui met en scène la peur que peut provoquer en nous cette autonomie du vivant, sa capacité à se développer de manière totalement singulière et imprévisible et extrêmement angoissante et dangereuse, hein, puisque souvenez-vous, toute l'intrigue tourne autour de la lutte de, de l'équipage d'un vaisseau spatial pour se débarrasser d'une créature meurtrière qui se dissimule parfois dans leur corps même et surtout qui se nourrit de leur vie pour développer sa propre vie. Donc Ici, c'est clairement l'autonomie du vivant qui inquiète. C'est sa capacité de transformation qui peut nous mettre en danger. Bon, c'est un exemple spectaculaire, mais on peut prendre un exemple beaucoup moins spectaculaire, mais qui correspond certainement à des expériences que vous avez vécues. Une promenade en forêt. Voilà, Le dimanche, une promenade en forêt, c'est assez enchanteur. On est dans un environnement ressourçant, avec des chants d'oiseaux, des bruits agréables, etc. Et parfois, ça peut glisser insidieusement vers une inquiétude sourde liée à pas, pas grand-chose finalement. Ça peut être un bruit qu'on entend, ça peut être un craquement, ça peut être d'un seul coup aussi le fait qu'il n'y ait plus de bruit, une lumière qui, la lumière qui, qui décline, etc. Et là, peut dominer la peur de perdre, par exemple, ou l'angoisse de la catastrophe imprévisible, ou le, la peur que surgisse, je ne sais pas moi, un sanglier fou ou, ou un tigre affamé. En tout cas, à ce moment-là, la forêt va se peupler de tout un tas de figures obscures et effrayantes. Et euh, il y a une sorte de basculement qui va dévoiler qu'il y a quelque chose, quand même, dans la nature qui vient d'ailleurs et qui nous reste irrédictiblement extérieur, hein, impossible à assimiler, à approcher euh, et à apprivoiser. Voilà. Donc, mon hypothèse, c'est que si c'est le caractère imprévisible, alien, autre, autonome de la nature qui. Qui nous angoisse, ben c'est justement à ça qu'il s'agit de euh, s'attaquer. Hein. Et euh, nous entendons, alors consciemment ou non, plutôt inconsciemment, hein, puisque je, je m'intéresse à, surtout à ce qui se joue du côté de l'inconscient, euh, nous entendons priver la nature de son autonomie, limiter sa capacité à se reproduire, quand il ne s'agit pas de la rendre stérile. Hein. Et d'ailleurs, je retrace euh, le procès de, de l'agriculture moderne dans mon livre sous cet angle-là, c'est-à-dire comme une tentative réussie hein, finalement de priver la nature de euh, de ses capacités à se reproduire et finalement de la rendre stérile par tout un tas de moyens comme l'hybridation par exemple, euh, comme les OGM, bon voilà. C'est intéressant parce que en t'écoutant, par rapport à Alien. J'ai je, je, associé tout de suite hein, sur une autre menace et une autre angoisse par rapport à un autre film qui est 2001, Odyssée de l'espace, où là le danger ne vient pas de la nature, hein, d'une créature qui viendrait supprimer l'équipage, mais d'un de, de ordinateur hein, et qu'il y a peut-être les mêmes angoisses aujourd'hui, enfin, dans la façon dont tu le décrivais. Une similitude entre cette menace de la nature et cette menace de l'hyper-technicité euh, des, algorith des algorithmes de haute fréquence, de la robotique, etc., qui créent euh, des, des, des anxiétés euh, un peu similaires à celles que tu viens de décrire. Mmh. Alors, je n'ai pas tout à fait pas répondu à ta question, finalement, sur la, la question de la pulsion mort, parce que ça, c'est aussi une autre hypothèse qui est importante euh, dans ce, ce désir de destructivité. Alors, pour la faire très très courte, hein, ce que je développe, c'est que dans, finalement, dans le domaine de notre rapport à la nature, la pulsion de mort a pu se développer librement parce que justement dans notre culture occidentale, techno-industrielle, où on a finalement d'un côté la science et la technologie comme bon objet, face de l'autre côté au mauvais objet est la nature, puisque la science et la technologie ont quand même comme but de euh, bah, nous aider à surmonter en fait, euh, les limites qui sont imposées par la nature, eh bien, il n'y a pas de limites culturelles posées à la destruction de la nature. Et autant, euh, ben justement, des limites culturelles euh, posées euh, face à la, à la pulsion de mort, quand elle s'exerce contre l'autre, contre le petit autre, contre notre semblable, contre autrui, donc des interdits culturels dans notre culture, on en a. En revanche, face à la nature, comme la nature est un mauvais objet et que la science est un bon objet, euh, eh bien, on s'est abrité derrière le, le progrès euh, derrière le, la croissance hein, qui sont en fait des, des, c'est une idéologie euh, pour pouvoir détruire, détruire la nature. Donc euh, y, y a, y a, le, le fait qu'il il, n'y ait pas d'interdit culturel face à la destruction de la nature, euh, fait que la, la pulsion noire a pu vraiment se, se, se, se développer euh, tranquillement hein, à l'ombre, de euh, ben, la science, la technologie, etc. Alors, évidemment, je ne dis pas que toute la science et toute la technologie. Euh, non, je, je, je dis, enfin, sont, euh, sont à, à prescrire. je ne suis pas du tout dans cette critique-là. Mais ce que je dis, c'est que qu'on n'a pas voulu voir que ce qui pouvait être à l'œuvre, ça pouvait être aussi, euh, justement, euh, la, la pulsion de mort. Alors, tu as une autre hypothèse euh, qui est absolument scandaleuse. J'aimerais bien t'entendre développer parce que je trouve que c'est, pour moi, elle, elle, est, elle est passionnante et en même temps, elle ne va pas nous rassurer. Et tu poses la question, sommes-nous sûrs de vouloir du bien à nos descendants donc, Oui, alors c'est lié au titre. Tu fais l'hypothèse donc qu'ils seraient euh, vécus comme des rivaux risquant de nous priver de ce que nous détenons, de devenir roi à notre place. Alors c'est une hypothèse qui renverse complètement hein, tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur l'enfant roi. Hein, là, ce serait les, les adultes rois. Et donc, euh, qui pose évidemment hein, une question sur l'amour parental. C'est-à-dire, si je comprends bien, l'amour parental serait un simulacre qui viendrait... Hein, euh, Occulter, refoulé, hein, c'est ce, ce, ce désir quelque part qui serait l'inverse du désir oedipien. D'habitude, on parle, hein, et Freud évoque hein, les désirs de meurtre et tout de, de l'enfant par rapport à son père ou sa mère, etc., pour conquérir l'autre parent. Et là, tu fais une inversion que je trouve tout à fait intéressante. Sommes-nous sûrs de vouloir du bien à nos enfants oh. Oui, alors ça, ça a l'air d'être en effet assez, assez scandaleux et difficile à, à accepter. Et d'ailleurs, ce soir, j'ai reçu un message d'une amie qui me disait, euh, je ne pouvais hélas assister à, à ta conférence ce soir parce que je garde mes petits-enfants preuve que je ne leur veux pas de mal, euh, Il avance dans ton livre. Alors bon, vous connaissez suffisamment la psychanalyse pour savoir qu'il ne suffit pas d'affirmer quelque chose consciemment pour que ça fonctionne comme ça au, au plan inconscient. Et, et ça pourrait presque sembler être une, une dénégation, en fait, cette manière de, de poser les choses là, de, de mon ami. Bon. Euh, donc, que dit-on consciemment En effet, consciemment, on dit qu'il faudrait protéger euh, les euh, générations futures. Hein, je mets entre guillemets parce que c'est l'expression le, hein, qu'on qu entend tout le temps. Mais concrètement, que faisons-nous Tout ce qu'il faut pour, euh, finalement, saper l'avenir de ces générations, euh, pour euh, les sacrifier. Alors forcément, il faut bien poser cette question. Sommes-nous sûrs de ne vouloir que du bien euh, à nos descendants Et euh, J'ai été médusée, par exemple, euh, par la virulence des propos, euh, enfin des, des attaques de l'élite politique, économique, et médiatique, contre la jeune militante pour le, le climat euh, Greta Thunberg, hein, d'où le livre « Pourquoi nous voulons tuer euh, Greta ?» parce que c'est à ça que j'essaie de, de, de répondre. C'est ça que j'essaie de comprendre, en fait, pourquoi… Euh, est-ce qu'ils s'en prennent comme ça à cette jeune, cette jeune fille qui était presque une enfant, qui ne faisait pourtant dans ses interventions que reprendre quelques chiffres clés des rapports du GIEC, donc franchement, ce n'était pas révolutionnaire, pour inciter les décideurs à, à engager des actions plus, plus radicales Donc, je me suis dit, que représente Greta Thunberg, au fond euh, Elle représente donc cette génération un climat sacrifiée hein, qui vient dire à ceux qui détiennent le pouvoir qu'il serait temps qu'ils se bougent bon. C'est quand même pas très méchant, hein. Greta, Greta, c'est pas Vladimir. Et pourtant, euh, certains ont même appelé à, à la tuer. Euh, donc j'étais, on l'a traité de euh, Pol Pot, de Robespierre, de robot, de figure de cyborg, etc. Bon. Au fond, ça m'a semblé très révélateur du rapport que nous entretenons réellement avec nos descendants et euh, de l'impact que justement ça peut avoir dans nos réactions désastre écologique. Donc on est obligé de se demander si on ne euh, nous ne vivons pas euh, ces, ces jeunes comme des rivaux, risquant en effet, comme tu le disais, de nous priver de ce que nous détenons, c'est-à-dire euh, nos modes de vie, nos privilèges, etc. Et euh, de nous tuer symboliquement. Et alors dans ce cas, pourquoi nous soucier de leur sort hein Surtout, surtout si ça implique en plus de renoncer à tout ça. Il y a cette expression euh, Après moi le déluge euh, Il me semble que c'est une expression qu'on peut vraiment euh, appliquer à à ce, ce cas-là euh, et donc le titre Pourquoi nous voulons tuer Greta avait pour vocation nous interpeller justement sur cet aspect même si je reconnais qu'il peut sembler tabou et très difficile euh, à admettre mais en tout cas du point de vue de la psychanalyse c'est pas si surprenant euh, si on regarde euh, par exemple les, les travaux de la psychanalyste anglaise Mélanie Klein hein, qui a beaucoup travaillé sur la question de, de l'envie au sens d'avoir de, de, des comportements envieux euh, donc, euh, elle a beaucoup travaillé sur ces questions-là dans les années 1950-1960. Elle a avancé qu'il n'était pas du tout évident pour les parents de ne pas envier leurs enfants appelés à, à prendre leur place et peut-être appelés à jouir plus qu'eux-mêmes, précisément euh, à l'époque où eux, les parents, euh, vieillissent et peuvent perdre certaines de leurs capacités et aussi certaines capacités de jouissance. Et puis, le psychanalyste Harold Sears, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans ce, ce fameux texte de, de 1972, parlait d'une sorte de inversée inversé. Hein, vous savez, on pense souvent, c'est un peu même un cliché parfois dans la, la vulgarisation psychanalytique, que les enfants, pour grandir, voilà, devraient tuer symboliquement leurs parents, etc. Mais l'inverse n'est-il pas vrai Et euh, Harold Sears nous disait, donc là, je, je, je le lis, il nous dit « Freud a beaucoup sous-estimé combien un fils ou une fille demeurent de véritables rivaux oedipiens aux yeux de leurs deux parents. Par conséquent, je pense que l'une des principales raisons de la relative apathie d'un père face à des situations qui menacent sa descendance d'extinction, qu'il s'agisse de la guerre du Vietnam, donc on est dans un contexte des années 70, ou de la pollution environnementale, et que ces situations assurent la destruction de rivaux oedipiens dont ce père n'a jamais définitivement fait la conquête. Notre haine inconsciente des générations à venir, de notre progéniture et de la progéniture de celle-ci, notre détermination vengeresse à détruire par négligence leur droit à la vie, par esprit de revanche, pour les privations dont nous avons souffert, à quelque niveau de notre développement que ce soit, de la part de nos parents, inclut et dépasse... Le conflit Donc, voilà. Alors, Cyrs, en 1972, finalement, il développe déjà cette hypothèse que moi j'ai trouvée extrêmement intéressante, en tout cas qui m'a éclairée par rapport à ces, ces observations euh, voilà, sur le fait que, bon, euh, on a beau invoquer voilà, les générations futures. En fait, nos comportements montrent plutôt qu'on euh, n'en a peut-être pas grand-chose à faire. Alors, voilà. je trouve tout ça tout à fait éclairant, euh, en même temps tout à fait contradictoire hein, par rapport euh, entre ce qu'on peut entendre consciemment d'un certain nombre de gens ou vivre et ce que tu révèles de ce que ça peut recouvrir au niveau inconscient. Et quand tu poses la question bon, ben, « qu'est-ce qu'on peut faire ?», tu préconises une révolution psychique. Alors là, vraiment, je voudrais t'interroger sur qu'est-ce qui pourrait être cette révolution psychique Alors, tu dis une chose, que je partage, la prise de conscience ne suffit pas et tu montres très bien qu'elle ne suffit pas à changer les comportements. Et je trouve qu'il y a là aujourd'hui euh, une, une contradiction forte entre d'un côté le fait que la psychanalyse est placardisée, marginalisée, attaquée hein, euh, par rapport, et tu, tu le montres bien par rapport au, aux neurosciences ou par rapport à, aux approches comportementalistes, etc et donc tu, qui, qui, qui nie cette dimension de la psyché humaine, hein, l'inconscient, et, et en même temps euh, tu le dis, eh bien, hein, la prise de conscience ne suffit pas, si elle se faisait, aurions-nous envie de réagir hein, Donc euh, voilà. Et qu'est-ce qui pourrait donner envie de réagir Et alors tu évoques une révolution psychique, et je serais très curieux euh, de savoir qu'est-ce que tu entends par là, que tu, tu, de, par révolution psychique. Et par rapport à la... la y a, je trouve qu'il y a un décalage entre le diagnostic que tu fais qui est, qui est magnifique et en même temps cette conclusion d'une révolution psychique qui reste... Euh, dont je ne vois pas si tu veux comment elle... Euh, je pense parce que ce n'est pas du tout envoyer tout le monde sur le divan, j'imagine. Hein mmh. Donc, euh, et puis tu es militante, tu sais bien qu'il y a une dimension politique euh, qui est tout aussi importante, hein, donc tu ne le situes pas euh, du côté de l'analyse la, la, ou de la psychothérapie, hein, tu, le, tu, le, tu le situes comme un, un acte politique. Est-ce que tu peux développer ça Oui, alors, je, alors ça n'est pas moi qui utilise le terme « révolution psychique ». Moi, je dis que finalement, il faut un, un, un profond changement psychique est nécessaire pour, euh, mais je n'ai pas non plus beaucoup d'espoir que, que, que, que ça change, au fond. C'est-à-dire que, euh, alors déjà, ce qui est sûr, c'est que, déjà, dans mon livre, euh, je ne fais aucune promesse de euh, guérison aux mots qui nous empoisonnent. Euh, et je dis, si vous cherchez des solutions, euh, surtout ne lisez pas mon livre parce que vous n'en trouverez pas. Hein euh, et finalement, la, la recherche frénétique de solutions fait partie intégrante du désastre. Euh, d'une part parce que la solutionnite, c'est la manifestation d'une toute puissance dont je montre combien elle est centrale dans notre culture et combien elle est indissociable de la production de ce, ce désastre. Et donc, Face à l'angoisse qui nous saisit euh, et qui nous ramène à l'état de fragilité euh, qui est inhérent en fait, à notre condition humaine, il serait tentant, une fois de plus, de se ruer vers... La promesse que nous allons mater le problème grâce à notre intelligence, notre capacité à comprendre, etc., notre supérieure technoscientifique et, et que sais-je encore. Bon. Euh, donc, c'est pas la, la solutionnite surtout est, est, est à éviter euh, et elle est à éviter aussi parce que elle empêche en fait l'élaboration psychique nécessaire pour, pour réellement prendre la mesure de ce qui est à l'avant. C'est plutôt ça moi que je défends, c'est de se laisser l'espace nécessaire pour élaborer psychiquement, pour comprendre en fait ce qui est à l'œuvre dans justement bah, tout ce que je développe, notre rapport à la nature, notre rapport à nos descendants, etc. Des, des choses qui sont quand même, euh, qui ne sont pas évidentes à voir, qui sont, qui sont assez tabous. Hein. Et euh, euh, voilà, donc moi je, je prétends pas du tout euh, apporter une solution euh, et en ça je suis très fidèle en fait à l'éthique de, de la psychanalyse qui est que euh, on sait très bien en psychanalyse qu'on va déconstruire l'idée d'un grand autre qui serait à notre place. Bon. Donc moi je n'ai pas à savoir à votre place, mais euh, alors déjà je, je, je ne dis pas dans mon livre ce qu'il faut faire, mais je dis qu'on peut quand même déjà avoir quelques idées de ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, euh, bah en effet, ça ne sert à rien d'invoquer les générations futures, puisque ça ne vient pas euh, taper au, au bon endroit. Ou si on est conscient des fantasmes de peur profonde qui nous animent déjà face à la nature, il est complètement contre-productif de faire comme le font euh, souvent les milieux écologistes, de nous mettre en garde contre, par exemple, une vengeance à venir de la nature, si nous n'y prenons pas garde. Euh, par exemple, à propos du, du Covid, on a entendu ça dans les milieux écolos, c'est euh, « Ah ben voilà, euh, la nature se venge euh, ». On a entendu la célèbre phrase du, de l'écologue René Dubos qui était euh, « euh, Nature strikes back », donc la, la nature contre-attaque. C'est euh, totalement contre-productif parce que ça vient justement alimenter ce fantasme, que la nature est euh, toute puissante et qu'elle euh, qu est extrêmement dangereuse. Voilà. Euh, ce, ce, donc, si je résume, premièrement, je n'apporte pas de solution, <rire> désolé. Deuxièmement, je, je, si j'ai quelques, quelques idées, c'est de ce qu'il ne faut pas faire, voilà. Mais troisième point, quand même, c'est que euh, mon approche, me semble-t-il, permet quand même de euh, rendre apparent que l'éventualité de nous engager politiquement dans une autre voie, mais ce qui est. Je sais que c'est fragile, je sais que… Enfin, je pense qu'il faut pas nier à quel point on est, on est allé loin, on est enfoncé très, très loin dans, dans le désastre. En tout cas, il me semble que ça appelle quand même une transformation psychique profonde. Euh, et moi, j'essaie de rendre plus conscient des processus psychiques qui, finalement, à notre insu, déterminent notre participation au désastre. Alors, quelques mots de cette transformation. Et ça, vraiment, je l'exquisse en, en conclusion. c'est assez euh, c'est peu développé dans mon livre, je pense que je vais continuer à le développer au fur et à mesure que je vais être amené à le présenter, à intervenir, faire des conférences, etc. Mais d'abord, il me semble que cette transformation, ce serait par exemple accepter notre petitesse, notre vulnérabilité, notre finitude, notre état d'être parlant et donc manquant comme ce qui fait notre condition humaine, pour justement assumer ce que ça implique plutôt que de vouloir faire ce qu'on fait, dans notre, notamment notre culture occidentale, qui est de vouloir à tout prix en faire fi de cette condition euh, humaine et euh, engager tous nos efforts culturels à prétendre la dépasser. Ça ne fonctionne pas du tout. Euh, autre, autre suggestion que je fais, c'est qu'il me semble que cette transformation psychique, elle implique de pouvoir assumer que justement l'impression sensible que nous éprouvons en face de ce qui n'est pas d'origine humaine et justement ce qui nous donne le sentiment de la nature. Donc, il me semble qu'il faut reconnaître l'autonomie et l'alien qui caractérise le vivant, sans pour autant que ça conduise à vouloir en prendre la maîtrise, à vouloir le mater, à vouloir attenter à sa fertilité, etc. Il me semble qu'il s'agirait plutôt justement de partir de là, d'accepter cette vie autre, sans craindre qu'elle nous envahisse, qu'elle nous envahisse, euh, sans crainte euh, de la laisser euh, être hein, et plutôt se laisser affecter par sa présence, sans chercher à la détruire. Et euh, donc il, il me semble qu'on serait beaucoup plus disposé finalement à respecter ses logiques d'existence, à accompagner son développement ou à nous donner euh, les moyens de, de lutter contre tout ce qui porte atteinte finalement à son autonomie. Après la difficulté qu'on a, c'est que on n'est pas du tout dans une culture qui nous euh, donne les, les outils pour faire ça, justement. Hein. Euh, tu citais tout à l'heure euh, d'autres euh, peuples qui, euh, qui ont des, des textes euh, ou des, une manière de concevoir la nature qui est beaucoup plus aidante que la nôtre, euh, mais on pourrait, on pourrait s'en inspirer. Euh, voilà. Mais en tout cas, je ne prétends pas dire que… Euh, enfin, je, je pense qu'il faut, il faut être conscient que… Euh, qu'on est allé très, très loin dans, dans ce désastre et que de toute manière, euh, il est peut-être déjà trop tard. Bon, je, je suis peut-être très pessimiste. Hein, et, euh, Désolée de, de terminer ma, ma conférence peut-être par ça, enfin, en tout cas ma présentation. Après, je vais répondre à, à vos questions. Mais euh, c'est vrai que euh, euh, je dirais, ne comptez pas sur moi pour dire que oui, on va y arriver et qu'on va, on va changer. Euh, on, va, on, on va réussir à, à surmonter ensemble euh, cette... Euh, cette, cette, euh, enfin, la, la situation quand même dans, très, très difficile dans laquelle nous, nous sommes. Mais en tout cas, ça n'empêche pas quand même, pour moi, d'avoir envie de, de vous faire penser à ces sujets à partir de la psychanalyse, parce que je pense que la psychanalyse, euh, justement, nous donne un regard sur ce qui est à l'œuvre, euh, original et, euh, et même indispensable et parce que je pense c'est un regard qui assume ce côté sombre de l'être humain. Voilà. Et je pense qu'il faut d'abord partir de là pour éventuellement pouvoir peut-être faire quelque chose. Donc, je suis désolée, j'ai une réponse un peu, euh, un peu mitigée, un peu euh, voilà. certainement pas très satisfaisante. Mais finalement, après tout, en psychanalyse, on assume qu'il euh, faut parfois être frustré. Euh, être frustré, c'est ce qui peut faire avancer. Donc, en fait, j'espère que vous êtes euh, hyper frustré par ma réponse. Eh ben, on va écouter les questions. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette conférence. Euh, en fait, moi, j'ai plusieurs questions et euh, je suis très contente de m'être inscrite à cette conférence. Euh, je trouve que l'écologie actuelle telle qu'elle nous est présentée, et euh, un peu une écologie un peu coercitive, basée sur la peur, comme on a pu, et puis la notion effectivement de sanction, comme vous l'avez très bien expliqué. Et euh, c'est vrai que, bon, pour passer euh, à un autre fonctionnement, je pense qu'effectivement on ne peut pas faire l'économie de cette transformation psychique dont vous parlez. Moi, ma question c'est, euh, en fait, euh, toutes les générations d'après-guerre, en fait, moi, j'ai 60 ans, donc toutes les générations d'après-guerre, en fait, euh, ont multiplié les excès contre la nature avec euh, l'utilisation des pesticides, les cultures intensives, euh, tout ce qui était euh, effectivement utilisation euh, de matériel domestique, euh, voilà, consommateur d'énergie. Euh, et donc, euh, en fait, cette course effrénée, elle est aussi... Euh, nous, on est aussi dans cette conséquence, on a été éduqués comme ça. Et c'est vrai que euh, les générations qui arrivent euh, prennent aussi ce mouvement et euh, sont quand même, euh, comment dire, euh, euh, pour certains, beaucoup plus sensibilisés que notre génération. Moi, je travaille avec des étudiants, donc je vois bien que parfois, euh, ils me disent, mais non, Marie-France, il ne faut pas imprimer ça, ça ne sert à rien. Enfin, voilà. Et euh, c'est vrai que c'est... On a pris beaucoup d'habitudes, effectivement, euh, qui nécessitent ce changement. Donc, comment vous pouvez, euh, quels conseils, même si j'ai bien entendu qu'on ne pouvait pas avoir de conseils, mais comment qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, nos générations, pour aider euh, ces générations futures, euh, pour les accompagner dans ce mouvement-là, sans que ce soit une écologie coercitive. Merci beaucoup. Oui, je, je, je crois que je vais vraiment vous décevoir, mais euh, c'est vrai que moi, je n'ai pas envie d'être sur le comment. Sur, euh, parce que vous voyez, tout de suite, c'est euh, il faut se précipiter sur la solution, sur comment on va faire pour les accompagner. Non, moi, moi je préfère qu'on reste sur euh, la mise au travail de cette idée que peut-être que ces générations futures, on ne leur veut pas tant de bien que ça. Vous voyez, parce que là, tout de suite, il me semble que vous venez un peu… Euh, Colmater ce truc-là, peut-être cet effet que ça produit d'imaginer qu'on n'est on est pas forcément si, si, si sympa que, que ça avec, avec nos descendants, voire même qu'on peut avoir des, des, des envies de, de, de, de, de, de destruction, de haine, etc. vis-à-vis d'eux. Voilà, moi, moi je préfère laisser ça ouvert et voir ce que vous faites de ça plutôt que venir vous dire bah, voilà comment vous devriez faire pour aider les générations futures. Voilà, parce qu'en fait, je pense que c'est presque un, un, un mode de défense contre euh, un mode de défense contre euh, ce côté un peu insupportable, peut-être, de, de l'hypothèse que, que, que j'ai développée. Voilà. Désolée de. <rire> je peux pas vous répondre directement. Merci beaucoup. Moi, je peux vous parler un petit peu et vous dire que je trouve lumineux. J'ai pas lu votre livre, mais je trouve absolument lumineux que vous dites que vous disiez, pardon, que peut-être qu'on en veut un peu à nos enfants, ou qu'en tout cas, on ne leur fait pas une chose extraordinaire euh, avec cette, cette histoire de leur avoir massacré la terre. Mmh. Je trouve que ça a révisé euh, cette question d'en vouloir à nos enfants de façon bien inconsciente, bien sûr. Oui. Je trouve ça tout à fait euh, éclairant. Mmh. Mmh. Et à, à mon avis, c'est là-dessus, pardon, vous. Je... C'est là-dessus qu'il faut le plus réfléchir. Oui, alors après, j'ai beaucoup d'hypothèses enfin, que je n'ai pas eu le temps d'évoquer ici. Je parle de notre rapport à la jouissance, par exemple. De, on est vraiment dans une civilisation, qui, dans une culture qui pousse toujours à un plus de jouir. Et ce plus de jouir, en fait, il va consommer à chaque fois des ressources, oui. etc. Donc, je développe beaucoup de choses. Je ne dirais pas que cette hypothèse-là, concernant nos enfants, euh, elle est plus importante que les autres parce que finalement, sur les... Les six ou sept axes sur lesquels je, je réfléchis, enfin, je, je, je pense qu'ils sont tous finalement euh, euh, nécessaires pour réfléchir à ce qui se joue inconsciemment dans, dans notre rapport à, à, à la nature et à la destruction euh, environnementale. Donc, voilà. Mais, euh, mais pour revenir à cet axe-là, c'est vrai que je, je pense qu'il est, il est très, très à l'œuvre, très inconscient, euh, très puissant euh, et derrière. Ben justement, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, je ne peux pas parler tout dans cette conférence, mais il y a notre rapport à la jouissance, finalement, euh, on n'a pas envie de se priver de jouissance pour, euh, pour mais, nos enfants. Hein, C'est-à-dire, il, il y a vraiment, quand je, je, je, je parlais tout à l'heure de ce euh, « après-moi le déluge », c'est un peu ça, c'est tant que je peux jouir de tout sans limite, finalement, hein, jouir sans limite, c'est un peu ça, finalement, la caractéristique de… La génération, mais peut-être, je pense, la génération d'avant aussi de, de, de, de mes parents, par exemple. Il y a, bon, euh, voilà, moi, je ne je, je vais, vais pas me priver pour, pour, pour, pour vous. Hein et, et cette question du rapport à la jouissance, euh, avec aussi l'idée d'un progrès sans limite, c'est vraiment cette question du sans limite, en fait, qui fait qu'on euh, on est censé euh, ne, ne, ne jamais arrêter cette, cette course à effréner à la jouissance. Et surtout pas euh, pour euh, éventuellement laisser un peu quelque chose à, à nos descendants. Mais la course effrénée à la jouissance, comme vous dites, ça veut dire que c'est sans limite. C'est bien ce qui se passe dans la nouvelle génération, enfin, je dis génération, c'est-à-dire les générations Internet, on va dire, euh, où cette question, euh, c'est la jouissance qui est en question et non pas le désir. Je ne sais pas si vous faites une différence. Ça me fait penser au livre de Charles Melman sur cette question de la jouissance et du désir. Parce oui, c'est son livre, c'est euh, euh, L'homme sans gravité jouira. Voilà. Tout désir. Ouais, voilà. Ouais. Euh, Donc, alors oui, quoi. oui, évidemment, je fais une énorme différence entre la jouissance et le désir. C'est-à-dire, enfin, ça, en psychanalyse, la, la, la distinction, elle est claire. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est oui. que la jouissance La jouissance, c'est euh, c'est vraiment... Alors, Lacan, il parle du tonneau des Danaïs, de la jouissance. Hein. La jouissance, c'est un tonneau percé, et on mmh. a beau vouloir le remplir, euh, le remplir, et euh, ben, finalement, il, il, il continue toujours à se vider. Donc, finalement, on fait une expérience de jouissance, mais euh, tout de suite, comme elle ne s'inscrit jamais, cette expérience de jouissance, c'est le encore. Hein. Et donc, ce qui caractérise la jouissance, c'est justement cette espèce de répétition mortifère. Et la, la, la société dans laquelle on vit, on, on vit euh, insiste, enfin nous, nous amène à être tout le temps du côté de la jouissance, c'est-à-dire qu'on n'en a jamais assez. Euh, il y a toujours donc un, un appel à un plus de jouir à venir. Ben, vous avez la, la 4G, ça va être la 5G, et puis après la 5G, on aura la 6G, et puis etc. Et rappelez-vous que. Quand il a été question de, de bah peut-être de remettre en cause la 5G, de dire bah, la 4G, ça nous suffit largement. Rappelez-vous que Macron a traité ceux qui étaient sur cette revendication d'un juste d'un moratoire sur la 5G. Il a traité d'Amish. Bon, donc comme si c'était complètement arriéré et que on ne pouvait désirer qu'une chose, enfin vouloir qu'une chose, c'était d'être tout le temps dans le, le, le prochain truc là qui, Mais finalement. La caractéristique de la jouissance, c'est bien qu'elle ne s'arrête jamais parce qu'elle ne peut jamais, jamais nous satisfaire. Et au contraire, tout plus de jouir appelle un nouveau manque à jouir qui va entraîner un plus de jouir, etc. Bon, ça, c'est des concepts peut-être un peu trop lacaniens. Je ne sais pas si vous êtes familier de, de ça. Le désir, c'est très différent. Je ouais, très Oui, alors le, le désir, c'est très différent parce que justement, et en psychanalyse, évidemment, on cherche à être du côté du désir. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une cure analytique C'est quand même d'en savoir un peu plus sur son désir inconscient. Et la particularité du désir inconscient, c'est qu'il est totalement singulier. Hein, contrairement oui. à la jouissance dans nos sociétés qui supposerait finalement une forme de standardisation, enfin de, que ce soit dans la consommation de produits, de drogues, de tout, tout ce que vous voulez en fait, mais qui sont finalement des, des, des produits standardisés ou des services standardisés. Le désir, c'est quelque chose de très singulier qui agit le sujet à son à son insu hein, de manière parce que le désir c'est un le désir il est inconscient mais il permet au sujet de s'inscrire dans une continuité dans une persistance d'être et il lui permet finalement de euh, d'assumer de de réaliser une forme de singularité voilà donc euh, et en général, quand on est du, va du côté de son, son désir et qu'on assume ce que ça implique, parce qu'évidemment du côté de son désir, ça, ça a un coût. Euh, un coût eh Oui, ça. Voilà. Et eh bien, la, de vois, la castration. Est... Voilà, c'est aussi le rapport à la castration. Et eh bien, on, on va beaucoup moins être du côté de la jouissance. Voilà. Donc, en effet, je, je fais vraiment un, une différence très forte entre jouissance et désir, et, et, et je... c'est mon chapitre 7. Euh, où je, je, je montre qu'on est, on est vraiment dans une, une culture qui, qui pousse en permanence à la jouissance. Euh, je suis d'accord avec vous, merci. Je peux poser une question, Bonsoir Oui, oui, oui allez-y. Euh, merci Bénédicte. Euh, J'aimerais t'entendre d'une certaine manière sur le... À la fois l'écart entre euh, la logique d'accueil, de, de la vulnérabilité euh, que tu associes là dans, euh, sur le registre psychanalytique avec ton engagement politique d'une certaine manière. Alors, je suppose qu'il n'y a pas de contradiction directe, mais est-ce que tu pourrais en dire quelque chose de cette idée de, euh, de posture d'accueil et d'engagement dans la cité Comment tu… tu est-ce est en... que tu peux préciser euh, ta question Qu'est-ce qui te semble… Je ne sais pas, bizarre ou... bah, Dans cette idée de pouvoir euh, se considérer comme vulnérable, euh, comme être manquant, comme euh, euh, de ne pas vouloir être dans la maîtrise, etc., on pourrait, euh, on pourrait euh, en comprendre quelque chose du retrait, d'une certaine manière. Euh, et en même temps, tu as partagé au départ euh, un engagement militant. Et, et, alors évidemment, euh, c'est une contradiction superficielle, mais est-ce que tu pourrais en dire quelque oui. chose D'accord. Yes. Ben, je pense justement que… Euh, c'est alors Déjà, il ne faut pas opposer psychanalyse et politique, bien au contraire. D'ailleurs, euh, ben Vincent, avec la, la collection sociologie clinique, on voit que les questions psychiques, elles sont articulées aux questions sociales et euh, évidemment, tout ça, ça, ça, ça, ça nous amène à, à un engagement politique. Donc, pour moi, il n'y a absolument pas de contradiction, bien au contraire, entre la psychanalyse et, et, euh, et l'engagement politique. Euh, et, et, et même, je, je trouve que ça, ça nourrit le, le fait d'être conscient en fait, de cette posture de, de fragilité, de vulnérabilité, euh, du fait que quand on agit finalement euh, dans une lutte locale, moi, c'est ce que je fais euh, à Lille, on n'est jamais assuré de quoi que ce soit, en fait. Et on n'agit pas euh, parce qu'on sait qu'on va gagner. On ne sait jamais si, si on va gagner, par définition, quand on s'engage dans, dans un combat on s'y engage parce que quelque part, ben, on assume que notre désir est là-dedans, ce qui évite d'ailleurs au passage de se plaindre, parce que j'entends beaucoup de militants qui se plaignent que les autres ne font pas ceci, etc. Ben, moi, je à un moment non, il faut juste assumer que son désir, il est, il est là. Euh, et puis, on, on sait que euh, l'action qu'on mène, elle est, euh, elle est totalement, euh, je dirais, enfin, elle, elle, elle est toujours limitée. On fait ce qu'on peut, voilà, on fait ce qu'on peut, on fait ça parce éthiquement il nous semble qu'il faut le faire. On fait ça parce que, qu euh, ça parce que euh, quelque part, on ne peut pas faire autrement. On fait ça parce que notre désir est là-dedans. Et c'est à partir de ça, de cette posture-là, qui je pense c'est quand même très proche de… Enfin, c'est très inspiré par, je trouve, la, la psychanalyse. Euh, en tout cas, pour moi, hein, parce qu'évidemment, on n'a pas du tout besoin d'être de, de, passé par la psychanalyse pour s'engager politiquement. En tout cas, pour moi, ce n'est absolument pas contradictoire. Au contraire, j'ai l'impression que ça me permet d'avoir une position… Euh, peut-être assez juste, en tout cas pour moi, de ne pas forcément être déçu parce que je pas non plus, j'en attends pas tant de choses que ça. Ça permet de faire attention aux questions peut-être narcissiques, d'exercice du pouvoir, etc. Enfin, voilà, je, je, je crois que ce n'est pas du tout incompatible, bien au contraire. Merci Bénédicte. On a deux autres questions et on va conclure. Donc, c'est Dominique de Ville, c'est ça Mettez votre micro. Oui, bonjour. Euh, je vous parle de la Belgique. Je voulais vous remercier pour euh, euh, toutes vos paroles parce qu'elles elles me font beaucoup de bien. <rire> vous avez eu peur de nous déprimer, mais moi, euh, vos paroles, elles, elles me font beaucoup de bien parce que euh, j'entends beaucoup euh, un certain mouvement euh, en, en, en thérapie qui est euh, on crée maintenant l'éco-psychologie, je crois, et on, on accueille des patients qui viennent parler de leur détresse face à, à l'état du monde et, et, et à ce qui se passe au niveau du climat. Et ça m'a toujours questionnée, euh, parce que je me disais finalement, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces patients et, et quel, quel, quelle posture il y a là-dedans Parce que j'ai l'impression que finalement, on tourne un peu en rond dans cette psychologisation, je dirais un peu superficielle, de accueillir des gens avec leurs angoisses. Euh, et je, voilà, je, je, je suis juste, euh, voilà, très très euh, heureuse d'entendre euh, votre courage d'aller, euh, d'aller en profondeur et d'aller plus loin et d'aller dans des endroits et des zones comme vous dites où on n'ose pas, où on n'a pas trop envie d'y aller. Et peut-être euh, juste deux, deux petites questions. Est-ce quelque chose que vous avez évoqué tout à l'heure? Vous avez parlé de l'enfant roi, est-ce que cette euh, envie de destruction entre guillemets des de, de, de générations futures et cette peut-être haine par rapport à nos enfants, euh, est-ce que vous la reliez euh, euh, à cette problématique de l'enfant roi qui est quand même là très présent depuis 10, 20 ans dans notre société hein? et Maintenant, euh, j'ai une collègue psy qui me disait, qui, qui, enfin, j'ai lu l'autre jour, qu'une collègue si disait qu'on est même passé de l'enfant roi à l'enfant dieu donc ça ne fait que s'empirer et donc est-ce que, est que euh, voilà vous, vous, vous, vous pensez que ça peut vraiment être un revers justement euh, de, de, de toute cette jouissance-là dans laquelle euh, l'être humain était parti de, de maintenant finalement euh, on, on passe dans la, la haine de cet enfant et puis peut-être ma, ma deuxième question c'est pas vraiment une question en tant que telle mais je me disais, toutes ces choses qu'on qu projette sur la nature et, et que vous expliquez par des processus de, de, de haine inconscient, euh, est-ce qu'on peut mettre ça en lien, est-ce que vous mettez ça en lien avec la détériorisation euh, de, de, de, de, de, de nos espaces psychiques internes en lien avec le monde d'aujourd'hui, où finalement, il n'y a presque plus d'espace psychique pour réfléchir, enfin, vous le savez, euh, et donc il y a peu de connexion avec notre corps, avec les émotions et donc finalement, ce monde interne, il devient de plus en plus pauvre de plus en plus lié au processus primaire et donc de plus en plus rempli de haine et donc est-ce que c'est ça aussi qui nourrit ce mouvement de destruction par rapport à la nature Je m'excuse, je suis un peu longue Merci pour vos questions, euh, Bélé, alors, il, oui. il, tu réponds et tu conclus Bon, d'accord euh... Ah, je peux vraiment pas poser ma question J'avais déjà posé quelque chose dans le chat. Je sais que c'est un peu. Moi, je veux bien ne pas conclure et vous poser votre question. allez comme ça. posez votre question et puis Bénédicte va tout prendre en même temps. Oui. Ok, super. Euh, moi, je me joins aux remerciements d'autres intervenants. Tout à l'heure, je m'excuse, je suis à l'extérieur, je vais rester à un endroit qui n'est pas trop bruyant. Parce que cet angle de la psychanalyse est presque jamais traité en écologie, alors que moi, ça fait quelques années maintenant que je creuse la question. Je suis profondément convaincue que c'est un problème psychique qui est juste révélé sur quelque chose qu'on va appeler très vite le schème de la domination. Je me demandais si vous connaissez les travaux de Charlotte Herfray euh, en lien avec les travaux de Mélanie Klein justement sur la force de la haine dans les échanges humains et que c'est quelque chose qui est totalement ignoré, euh, tabou et refoulé euh, dans, dans la société alors que c'est peut-être euh, le, le principe euh, et le moteur, l'affect le plus agissant en fait euh, dans, dans le monde actuel déjà dans les modalités interhumaines. Ça, c'était la première des choses. Et sans poser le bon diagnostic, il n'est pas possible de mettre en œuvre quelque chose qui pourrait prendre soin de, de, la, de la question, en tout cas de la soigner ou, au sens vraiment clinique du terme. Et là où j'en viens vers une ouverture et une perspective, vous l'avez déjà dit plusieurs fois, la question, elle est politique. Et je suis absolument convaincue qu'il y a des modes organisationnels qui sont en capacité de conduire la psyché de telle sorte à minimiser en fait, la haine et à, à rentrer dans quelque chose de beaucoup plus qualitatif dans le cadre de la relation et qui minimise en fait ce, ce rapport où il y a une volonté d'assujettissement de la nature à notre propre nature. Et vous l'avez aussi déjà dit, je suis absolument convaincue qu'en prenant euh, en considération notre vulnérabilité, nos limites, il y a peut-être quelque chose de fécond parce que c'est toujours euh, en prenant en compte à la fois le plafond et le, et le plancher qu'il y a quelque chose. Qui se libère et qui est l'espace du possible. Aujourd'hui, on vit dans une espèce de délire d'illimitisme. Je crois, crois qu'on va a... arrêter ouais. là parce que ça fait beaucoup de <rire> que ouais. questions. Si ouais. je veux pouvoir répondre ouais. aussi à la personne qui, qui, a, qui a intervenu ouais. avant, euh, non, non, non, je, vais être, de je vais être obligée d'aller de, de, de, de, de enfin, vite dans, dans mes réponses. Euh, euh, alors, sur la question de qu'est-ce qu'on fait de cette détresse, qu'est-ce qu'on fait de cette. Euh, euh, cette angoisse, une, quand on est à partir du moment où on est, on est conscient finalement, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire? Ça, ça rejoignait la, la question de, euh, de Vincent sur euh, bah, finalement est-ce qu'il y a une révolution psychique à faire ou pas? Euh, voilà, moi je, je pense qu'en tout cas euh, la prise de conscience et, et laisser, laisser ouvert euh, cette euh, bah peut-être le questionnement, entendre ces hypothèses qui sont un petit peu un petit peu difficiles à entendre. Je pense que c'est déjà ça, ça nous met au travail et il faut pas oublier. J'aurais peut-être dû le dire finalement, c'est que ce qui est spécifique aussi à la psychanalyse, c'est toujours de nous euh, de nous obliger. À à être conscient de notre responsabilité dans ce qui se passe. C'est-à-dire que ce qui se passe ne se passe pas sans nous. Et euh, vous parliez de euh, ces, ces pratiques thérapeutiques qui, qui finalement se contentent juste de recevoir les patients pour écouter justement leur détresse et, et leur angoisse. Quelque part, ça les rend passifs. Euh, moi, ce que j'essaie de faire là avec ce livre, c'est aussi de, de nous rendre peut-être plus acteurs en fait, de, de ce qu'on fait dès lors qu'on accepte de regarder en face ces mécanismes psychiques qui nous impliquent vraiment… Euh, entièrement. Voilà. Bon, la question des enfants rois, je ne sais pas trop quoi, quoi vous répondre. Oui, on pourrait voir ça peut-être comme un symptôme de cette, peut-être une manière d'inverser les choses, de dire que, enfin, de rejeter la responsabilité de la recherche de jouissance à tout prix et du sans limite sur des enfants, plutôt que de regarder notre propre, alors des enfants qu'on perçoit comme une, au fond comme une gêne, plutôt que de percevoir en quoi nous sommes nous-mêmes. Dans des situations de nous comporter comme des, des rois qui, euh, euh, bah, qui s'attribuent euh, toutes les jouissances, tous les pouvoirs, toutes les richesses, etc. Voilà, mais je ai, ai pas vraiment réfléchi, donc je ne vais pas trop développer. Euh, euh, vous soulignez la détérioration des espaces psychiques euh, internes, euh, de euh, euh, ce qui relève du rapport au corps, donc dans notre, dans notre culture, mais moi je dirais aussi de ce qui relève. Alors, le rapport au corps, c'est la question. De, du rapport à la nature et de la question biologique et ça ce que je trouve très intéressant dans la psychanalyse c'est que en psychanalyse on a aussi un corps hein on a un corps c'est finalement la pulsion c'est un concept très intéressant parce que y a c'est vraiment ça articule euh, la psyché et le, le somatique et donc en, en, en psychanalyse oui on a un corps le fait qu'on a un corps ben, c'est aussi ce qui nous renvoie à, à, à, une, à notre nature et, et en même temps, en même temps, on est euh, des êtres parlants, donc euh, avec la question du, du, du langage et ces deux caractéristiques-là, le fait qu'on ait un corps et le fait qu'on soit des êtres parlants, et eh bien ça, ça, ça produit des, des effets euh, très particuliers dont il faut absolument euh, tenir compte. Et une culture euh, qui, euh, finalement, entend se passer presque du langage ou qui euh, ne... Euh, ne tient pas du tout compte du fait qu'on ait un corps qui pense que le corps c'est quelque chose qu'on peut avec lequel on peut faire tout et n'importe quoi, euh, eh bien euh, c'est ce qu'on trouve du côté du transhumanisme, par exemple, et je pense que euh, ça nous entraîne dans, dans des impasses civilisationnelles euh, euh, et extrêmement, extrêmement graves. Voilà. Euh, ensuite, euh, pour répondre à la, la deuxième personne, donc vous avez évoqué des travaux de, de, que je ne connais pas sur euh, la force de la haine. En revanche, moi, j'utilise beaucoup Mélanie Klein. Euh, justement, Mélanie Klein, quand je parle de, de, de l'envie, j'ai tout un, un, un, un chapitre sur la, la question de, de, de l'envie dans notre rapport à la nature. Donc, la nature qu'on imagine euh, s'accaparer pour elle toutes les ressources. Euh, euh, et c'est pour ça qu'on peut aller la piller. Euh, euh, la, la pied en, en imaginant qu'elle elle, elle, elle détient toujours le bon sein euh, pour elle finalement donc ça, ça je, je m'appuie pas mal sur les travaux de Mélanie Klein donc si ça vous intéresse bien, je vous encourage à, à lire ces, ces parties de mon livre qui sont dédiées à, à la pensée de Mélanie Klein euh, pour réfléchir à, à ces questions là et puis enfin sur les modes organisationnels alors, qui permettraient de minimiser la, la, la haine euh, je pense quand même qu'il faut faire attention euh, parce qu'il y a toujours cette question de la pulsion de mort, c'est-à-dire que oui, on peut être dans des processus organisationnels et plus largement des processus culturels qui, euh, qui vont être plus ou moins vertueux, ça c'est tout à fait incontestable, mais en même temps, n'oublions jamais, et c'est en ça que la psychanalyse nous évite d'être de grands naïfs, euh, vous pouvez être dans le système organisationnel ou culturel ou social le plus euh, parfait possible. Notre nature humaine fera que la pulsion de mort, elle est toujours à l'œuvre en chacun d'entre nous. Et donc, il y a un travail permanent à mener pour euh, identifier cette pulsion de mort et pour, pour, pour, la, pour la travailler, en fait. Donc, elle ne nous, elle ne nous lâche jamais. Voilà. Et je pense que ça, il ne faut absolument pas l'oublier, sinon on est vraiment dans, dans le développement personnel. Enfin, voilà, on est dans des, des approches de l'être humain qui me semblent trop naïves. Voilà, enfin, en tout cas, moi, je suis qui et ce côté obscur de, de, de l'être humain, je, je pense qu'il est très important à, à prendre en compte. Merci Bénédicte de nous emmener du côté obscur de la force, c'était vraiment très intéressant. Merci à R.S. et à Marie-Françoise d'en venir. Merci à tous, à toi Vincent et à Bénédicte, pour nous avoir porté toutes ces richesses. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, Merci. bonne soirée pour votre présence, au revoir mm -hmm. et votre écoute. Ah.